et défaire parce que le tricot c'est comme tout le reste il arrive de se tromper et ce qui est important c'est pas de ne pas se tromper c'est la capacité qu'on a de réparer alors admettons que voilà j'ai fait du jersey et que ben, je me suis trompée. normalement je devrais faire je, devrais, je devrais faire un rang envers là et j'ai fait un rang droit alors on peut défaire maille à maille donc la maille en droit ici c'est celle qui était en dessous je la reprends, je vais la remonter sur cette aiguille-là, d'où elle vient. Tout simplement en glissant l'aiguille au travers. Voilà. Je refais. Maintenant, je peux aussi, si je veux, enlever, enfin, redéfaire plusieurs mailles en même temps. Donc quand je fais ça, je peux aussi ressortir là. Et je suis prête à prendre le brin d'à côté. Alors ça sert un petit peu. Alors je la dernière maille que j'ai glissée. Je suis partie pour mon rang envers. Voilà, il y a eu comme un petit souci. J'ai n'ai pas dû le reprendre dans le bon sens. Voilà. Donc je suis partie pour mon rang envers. Et puis, je change d'idée, ou alors j'ai fait que des rangs envers. Enfin bref, je me suis encore trompée. Et cette fois, c'est des mailles envers que je vais devoir défaire. Donc je vais faire l'inverse de ce que je suis en train de faire là. Et là c'est le même mouvement, on traverse la maille. Pour défaire. On traverse. Même chose. Bien. Et puis, dernière, euh, dernière possibilité, cette fois, je me suis trompée sur plusieurs rangs, et je vais devoir en défaire plusieurs. Alors, la méthode expéditive, c'est de retirer tout, et puis de défaire, de tirer, enfin bon, de recommencer. Sinon, bah, admettons que je ne sais pas, moi, je me suis, euh, j'ai fait que quelques rangs seulement, 3-4 rangs, J'ai pas envie de retirer mon aiguille, de tirer d'un coup, après pour rattraper les mailles qui vont être libres, ça risque d'être un petit peu difficile. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une aiguille circulaire, parce que je vais la glisser dans mes mailles là. Alors, on, va prendre, on va prendre ici. Donc c'est une maille lisière, hein, je les tricote jamais les mailles lisières. Voilà. On le prend, je le prends là sur la droite du V. Alors Peut-être que je me suis un petit peu trompée, mais on verra bien. Et je reprends tous les brins de droite. Donc là, à gauche, à droite. Et je dis que c'est intéressant d'avoir une aiguille circulaire parce que là, il y a une pointe à chaque bout. Et je ne me préoccupe pas de savoir si j'ai rentré, si je suis partie dans le bon sens ou pas, vers la droite ou vers la gauche. Ça on le verra une fois que j'aurai tout défait. Voilà. Donc à la finale je vais me retrouver comme ça. Cette fois je peux enlever celle-là et tirer sur mon fil. peut rater ici, là. J'en ai pris deux trop bas, mais bon c'est pas grave, ça je refais facilement. Et je peux repartir, donc je sais que j'étais je... pas partie dans le bon sens en plus, coup de chance. Voilà. Et je reprends mon aiguille normale, si je la retrouve, J'ai le rang qui en fait... J'avais défait un petit peu trop vite là. Voilà, et je suis prête à repartir correctement.